Chers traders et investisseurs Jeudi 11 juillet Bonjour Alors voilà, nous vous avions prévenu Lorsque les marchés sont proches d'un record Ils le battent Et c'est ce qui s'est produit hier soir Un petit peu avec l'aide de M. Powell Et de sa, son discours devant les chambres Mais euh, donc les marchés américains ont tous clôturé à la hausse et ont bat, tous battu leur record. Et ce matin, nous nous trouvons dans une situation très confuse, car euh, les marchés donc américains sont très actifs et très dynamiques, et les marchés européens ne les suivent pas. Les marchés européens semblent vouloir monter à contre -cœur. Ils traînent les pieds. Et je vous avouerai que c'est assez pénible à gérer. Parce qu'il y a maintenant une totale dichotomie entre les marchés américains qui battent record sur record et les marchés européens qui euh, ont, sont, sont d'humeur variable on va dire. Alors, n'oublions pas, pour expliquer peut-être un petit peu cette situation, que les chiffres économiques européens publiés régulièrement sont beaucoup moins flamboyants que les chiffres américains qui eux sont... Euh, à l'apogée, en particulier, souvenons-nous vendredi dernier, les chiffres de l'emploi américain. Donc, résultat des courses, les marchés européens sont quasiment à l'équilibre ce matin et n'ont pas suivi du tout les records américains. Alors que, les, alors que les marchés américains, eux, sont en très grande forme. Voyons si cet après-midi, les américains vont confirmer leur bonne humeur d'hier ou, ou au contraire vont un petit peu rétrograder. Nous verrons bien. Donc le marché a été un petit peu difficile pour nous ce matin. Nous n'avons réalisé qu'un seul trade gagnant et deux trades ont été stoppés à leur prix d'achat. Espérons que cet après-midi sera un petit peu plus prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain, pas forcément à demain, peut-être plus vraisemblablement à lundi. À bientôt.